Dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous la technique 5, 4, 3, 2, 1 pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir parler la langue que vous voulez quand vous avez la flemme, pour pouvoir vous mettre à, à bosser sur vos objectifs pour parler anglais, espagnol ou une autre langue. Euh, je vous partage ça juste après le jingle Et juste avant de vous partager cette technique du 5-4-3-2-1, eh bien, je vous invite à télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, en description ou juste ici. C'est un kit qui vous permettra de pouvoir démarrer rapidement dans l'apprentissage de n'importe quelle langue et avoir le shot de motivation pour justement passer à l'action en plus de ce que je vous partage aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une technique qui a été partagée par Mel Robbins, si je ne me trompe pas, qui nous explique qu'en fait, euh, avec simplement un décompte du 5, 4, 3, 2, 1... Et bim, je passe à l'action. Il se passe un truc dans le cerveau. En fait, le cerveau, dès qu'on commence à, à, à compter à rebours comme ça, s'apprête à passer à l'action, à faire quelque chose. Et quand vous avez la flemme de faire quelque chose, eh bien, essayez cette technique. Je vous invite vraiment à le faire. Moi, je la mets en application pour plein de choses dans la vie, pour des choses qui sont difficiles. Mais... En fait, ce n'est pas parce que vous allez faire ça une fois. Euh, par exemple, le matin, vous n'arrivez pas à vous lever et vous allez faire 5, 4, 3, 2, 1, je sors du lit. Euh, non, ça va pas forcément fonctionné comme ça si déjà là-bas, c'est difficile. Commencez, en fait, la discipline, le passage à l'action, ça fonctionne comme un muscle. Plus vous allez l'entraîner et plus ça, ça deviendra facile et fluide pour vous. Plus vous allez pratiquer, plus ça deviendra fluide. Faites-le sur des actions qui sont faciles. Par exemple, je ne sais pas, ça dépend de vous, mais faire la vaisselle, moi, c'est pas un problème. Je me dis, allez, je le fais, je le fais, je ne procrastine pas dessus. Mais je me fais 5, 4, 3, 2, 1, bim, je vais faire la vaisselle. 5, 4, 3, 2, 1, bim, je vais prendre ma douche froide. On parlera de ça dans un autre sujet. Mais faites-le sur des actions faciles parce que, en fait, ça va vous créer un ancrage, un ancrage qui va vous permettre de passer à l'action. Plus, en fait, c'est comme euh, je, je, je vous préconise quand on apprend une langue, c'est de créer des habitudes. Quand vous vous créez une habitude pour euh, pratiquer la langue tous les jours, eh bien, ça va devenir un réflexe, ça va devenir un automatisme. Et cette technique du 5, 4, 3, 2, 1, c'est ce qu'on veut faire. On veut que ça devienne un réflexe. À chaque fois que vous allez vous habituer à faire ça, vous savez que c'est un moment où il faut passer à l'action. Donc, plus vous allez le faire pour des petites actions du quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, votre cerveau va assimiler ça à « ok, je passe à l'action ». Donc, vous allez faire ça pour vos habitudes du quotidien et vous pourrez l'utiliser pour, euh, par exemple, 5, 4, 3, 2, 1... Je bosse sur mon anglais. 5, 4, 3, 2, 1, je regarde une série en anglais. Donc ça, ça ne devrait pas être trop compliqué pour certains. Sachez déjà en avance quelle action vous allez faire, évidemment. Euh, et posez-vous, euh, fermez les yeux, faites le 5, 4, 3, 2, 1. Et vous savez, l'action que vous allez mettre en pratique, euh, c'est la même chose pour le sport. Voilà, c'est une toute petite technique qui est simple, qui ne coûte rien à mettre en place. Et encore une fois, je suis très adepte, vous le savez, dans la dans notre pédagogie, dans notre méthodo, méthodologie, de l'effet cumulé de toutes ces petites actions du quotidien qui vous demandent pas énormément d'efforts. Et au final, et eh bien, par absorption, par immersion, ça devient naturel, ça devient une seconde nature. Et euh, c'est des choses que j'intègre que, que dans mon quotidien, euh, que je fais tout le temps pour plein de choses, pour tous mes projets, pour pouvoir mener à bien tous mes projets. Eh bien, j'utilise euh, tout simplement ces petites actions et je vous invite à le faire. Dites-moi si vous connaissiez cette méthode et si vous étiez prêt à le mettre en action, en place. Euh, je vous invite à liker, à partager cette vidéo pour pouvoir soutenir la chaîne parce que plus on sera visible, plus on pourra aider de monde. Et moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir euh, toujours plus vous aider. Vous le voyez, je suis passionnée. Donc voilà, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao